c'est c'est la qualité et l'authenticité du message. C'est quand on peut s'identifier, quand on peut se dire bah, « je suis exactement comme cette personne, en tout cas le sujet m'intéresse. » C'est comment avoir un canal de distribution quasi organique pour vous qui va amener naturellement des nouveaux prospects, des partenariats, des opportunités.